Avant de vous parler de ce qui va se passer là maintenant sur scène, je tiens à vous dire que mon copain Loïc, comédien de Jolimôme, est en garde à vue après avoir été frappé par les gens du MEDEF. En voilà. tout cas, monsieur le préfet, ah, monsieur... Rito et moi, on vous demande la libération de notre copain Loïc. Voilà. Parce Libérens que la compagnie Jolimôme est vraiment embêtée sans Loïc. Bah, Libérez ça. Loïc Libérons les Loïc. On va aller le chercher. On va aller le chercher sinon! Avec l'orgue de Barbarie! Ah oh non, non, non, non, non, non, non.